Quoi, tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Ouais. Donc là, comme tu peux le constater, le Paris Saint-Germain recevait Maccabi Haïfa pour la Ligue des Champions. Et qu'est-ce qui s'est passé, mesdames et messieurs Qu'est-ce qui s'est passé ce soir On a pu voir le Paris Saint-Germain absolument énervé. Le Paris Saint-Germain, on aurait dit qu'ils étaient en mode Végéta, mais avec le M. Ils étaient trop méchants. Ils étaient en mode violent. La violence, on aurait dit 11 délinquants qui étaient en train de brutaliser des joueurs qui n'avait rien demandé, qui était venu pour jouer au foot. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé Sept balles dans la tête, sept buts à deux. Vous vous rendez compte de cette dinguerie absolument monumentale Vous avez déjà vu ça hein Combien d'équipes françaises ont déjà mis sept buts en est Ligue des champions Il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est un match historique. Maccabi Haïfa est venu, on leur a montré ce que c'était le foot, parce qu'ils ils viennent d'un pays un petit peu loin euh, par rapport à en France. Tu vois, le niveau, on a pu voir qu'il y avait, comment dire, même pas des étages. On peut voir qu'il y a des immeubles, des, des, des, des, des monuments, c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on leur a fait On leur a tout fait, des talonnades, des grands ponts, des, des, des sombreros. On leur a tout fait, la totale, salade, tomates, oignons, tout ce que tu veux, toutes les sauces. On leur a tout cuisiné. Ils ont mangé, ils ont vomi. Ils ont vomi Mais oui, c'était trop footballistique ils sont venus, ils ont commencé à vouloir nous presser, à faire du 1 contre 1. Mais t'es malade ou quoi T'es malade Donc toi, tu veux faire du 1 contre 1 avec Mbappé <rire> Donc toi, tu peux rattraper un TGV. Hein tu peux rattraper une voiture de course. Mais t'es malade ou quoi Non, c'est pas comme ça. Quand Mbappé, il part, hein tu vas là, au moins à 2 km, tu l'attends. C'est que comme ça que tu peux avoir un petit peu d'avance. Et encore, il faut que tu sois à fond mais non, vous avez voulu faire du 1 contre 1 contre tous les joueurs. Contre Messi, contre Neymar. Mais vous êtes franchement, absolument dingo. Là, on a pu voir que vous étiez franchement courageux. Hein vous avez fait jouer euh, le jeu. On a pu voir que quand une équipe vient se livrer au Paris Saint-Germain, voilà ce qui se passe. C'est pour ça que tout le monde reste derrière et ne bouge pas. Parce que quand vous venez nous chercher, voilà ce qui se passe. On vous prend en compte. On vous fracasse. Des passes de partout. Lionel Messi. Oh là là. C'est quoi le but que tu nous as mis ce soir? Là enfin, les buts. Hein? Oh là là là là, on aurait dit que là, c'était le messie du Barcelone. Franchement, des, des. des. extérieurs du pied, euh, des frappes en dehors de la surface, Mbappé. Oh là là, alors là, franchement, je suis, je suis un petit peu déçu que Neymar n'ait pas pu mettre un doublé. On a pu voir que là, il y a Messi et qui ont mis un doublé. Neymar a mis qu'un seul but. Mais bon, il fait un très bon, joli, très joli début de saison. C'est absolument magnifique. On peut voir que le Paris Saint-Germain est un adversaire sérieux, à prendre au sérieux pour la Ligue des Champions. Parce que là, ce soir, on a joué. Tu vois ce que je veux dire On a joué. Bon, il y a les seuls deux buts, dont un qui est dû à Donnarumma, qui, je pense, va un petit peu à la chicha et met pas que euh, des trucs à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire Il doit mettre des trucs un petit peu bizarres parce que là, là il fait un petit peu beaucoup d'erreurs depuis qu'il est arrivé. Il va falloir que lui, il vienne aussi un petit peu traîner dans les quartiers pour qu'on lui explique que ce qu'il fait, c'est pas gentil. Quand tu es gardien, tu dois tout garder. Tu de sortir, de faire je sais pas quoi. On te fait la passe, à chaque fois, on tremble. A chaque fois qu'on te fait une passe en retrait, tu sais que nous, supporters du Paris Saint-Germain, notre cœur s'emballe. Hein? Donc, il euh, va falloir régler ça. Mais sinon, euh, très content de cette soirée. Absolument magnifique. 7 balles dans la tête. 7 au but. Oh là là là là. Du grand n'importe quoi.